オンライン ヴァレッサ 3回 ヴァネッサ先生とマリーヌ先生の対談最終回をお聞きください。à tous. Bienvenue sur Ensemble en français à la cafette. Aujourd'hui, nous avons à nouveau le plaisir d'avoir parmi nous le professeur d'Ensemble en français, Marine. Bonjour Marine. Bonjour Vanessa. Comment vas-tu Très très bien et toi Je vais très bien, merci. Alors, nous avons le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour que Marine nous donne les bons conseils euh, sur l'apprentissage du français, quelles sont ses méthodes, euh, voilà, le français selon Marine. <rire> C'est parti voilà. Alors, dis-nous, est-ce que tu as euh, des recommandations particulières pour ceux qui apprennent le français Alors, la première des recommandations, ce serait euh, de prendre tout le vocabulaire qu'on a étudié euh, auparavant avec le professeur utiliser ce vocabulaire utilisez la grammaire et essayez de faire par vous-même des phrases avec donc, ces mots apprendre des mots c'est bien savoir utiliser ces mots c'est mieux Donc, essayez de faire des phrases simples avec la grammaire et les mots de vocabulaire en même temps euh, par rapport à votre, votre vie quotidienne votre environnement, votre travail, votre famille. Mon premier conseil. Parfait, très très bon <rire> conseil, je pense. Je, vous êtes d'accord, n'est-ce pas <rire> Oui, est-ce que tu en as d'autres hum, Le deuxième, ce serait peut-être euh, d'augmenter le vocabulaire en écoutant des conversations, donc par exemple des conversations sur YouTube, en écoutant des films. Notez les mots de vocabulaire que vous entendez et essayez aussi de les utiliser. Euh, vous pouvez aussi augmenter votre vocabulaire en cherchant euh, des adjectifs. Par exemple, au lieu de dire euh, appartement, on peut trouver un mot qui est euh, presque le même sens, donc logement. Donc, Je vis dans un appartement. Je vis dans un logement. Je vis dans une maison, etc. Tout à fait, tout à fait. Très très très très bon conseil. Là, <rire> euh, oui oui, très très bien. <rire> Et est-ce que justement, par rapport à ça, tu as des techniques euh, que tu préfères, en particulier euh, Pas forcément par rapport à ça. De manière générale, j'essaie quand même d'augmenter le vocabulaire de mes élèves en utilisant des mots différents, en utilisant des synonymes. Euh, par exemple, à travers des dialogues, vous avez deux personnages qui discutent. L'un va dire quelque chose, l'autre va dire autre chose. Il y a beaucoup de synonymes dans les dialogues. C'est un de mes conseils d'utiliser des dialogues. Euh, personnellement, j'en utilise beaucoup. Je fais beaucoup de roleplay, donc de conversations, euh, de situations avec mes élèves. Je pense que c'est assez efficace. Oui, oui, oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que voilà, le, la mise en situation, les jeux de rôle, euh, voilà, ça peut paraître pour nous en tant que professeurs quelque chose d'assez euh, léger peut-être, mais pour les élèves c'est vraiment quelque chose d'essentiel je pense. Tout à fait, tout euh... à fait. D'autant que dans la vie quotidienne, euh, bien voilà, ce sont, il y a beaucoup de mots très naturels euh, que les professeurs vont utiliser et ces mots-là, si vous les apprenez, vous aussi vous parlerez comme des français. Tout à fait. Oui, oui. Entièrement d'accord. Très, très bien. Oui, oui, oui. Donc, technique préférée, le jeu de rôle, peut-être Exactement. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui aiment oui. les jeux de rôle, voici Marine. Il <rire> <rire> ouais, y a beaucoup de dialogues sur Internet. Euh, voilà, c'est une, euh, une, une idée, je pense. Après, ça va dépendre aussi de ce que recherchent les élèves. Bien sûr. Certains vont partir en France. Donc, les dialogues, c'est une bonne idée. Euh, certains élèves, par exemple, sont intéressés par d'autres domaines. Euh, par exemple, ils veulent avoir plus de vocabulaire, euh, ils veulent étudier des choses en profondeur, des thèmes. Dans ce cas-là, on peut aussi lire beaucoup d'articles de presse. Euh, C'est aussi une très très bonne idée, je pense. Oui, entièrement d'accord avec mmh. toi. Alors justement, tu nous parles de la différence d'objectifs selon les élèves. Mmh. Euh, il y a des élèves qui, vont, qui ont pour objectif de passer des examens. Mmh. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner à ces élèves Alors Personnellement, j'ai passé un examen de japonais et pour réussir l'examen, euh, j'ai vraiment essayé de faire un planning donc, chaque euh, semaine avant l'examen. Qu'est-ce que je vais étudier euh, Donnez-vous un planning, euh, ça vous permettra d'avoir chaque semaine des objectifs à atteindre. Euh, premier conseil donc, le planning. La deuxième chose, c'est de beaucoup réviser euh, ce que vous avez étudié et également euh, utiliser donc, des annales, euh, des examens pour travailler. Les révisions, c'est bien euh, parce qu'il faut apprendre des choses, il faut euh, se souvenir des choses, mais quand vous serez devant l'examen, il y a beaucoup de questions qui vont ressortir, beaucoup de thèmes qui ressortent régulièrement. Et donc, pour réussir à répondre à ces thèmes, il faut avoir étudié précédemment ces sujets. Euh, voilà. Réviser beaucoup les sujets. Il y en a beaucoup sur internet. Donc voilà, vraiment c'est un, un bon conseil je pense. Oui oui entièrement d'accord. Voilà de toute façon pour les examens c'est toujours les mêmes exercices qui reviennent, toujours les mêmes questions. Oui. Euh, personnellement j'ai déjà eu des élèves euh, qui ont passé l'examen et qui m'ont dit mais c'est exactement l'examen qu'on avait étudié. Vous saviez vous connaissiez les questions. Ah <rire> <maintenant>, non non <rire> Exactement. donc voilà c'est toujours mmh. les mêmes questions qui reviennent mmh. euh, donc c'est mmh. très important de toujours s'entraîner euh, au début ça peut paraître assez difficile, hein. il y a des exercices assez mmh. difficiles, beaucoup de vocabulaire à apprendre etc mmh. Mmh. mais au fur et à mesure on se rend compte que c'est toujours la même chose donc euh, quand vous n'allez plus avoir de choses à apprendre euh, eh bien ça va vouloir dire que vous avez vraiment bien étudié, que vous êtes prêt pour l'examen. <rire> tout à fait, tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup, par exemple, dans les questions euh, donc de conversation, euh, il y a beaucoup de, de choses, euh, que les, voilà, de conversations, de thèmes qui ressortent régulièrement. Donc, si on étudie certains thèmes, on va étudier, par exemple, comment poser des questions, comment se renseigner sur euh, un domaine, sur euh, des heures d'ouverture, des heures par exemple. Euh, comment demander à quelqu'un de faire quelque chose euh, proposer par exemple quelque chose à un ami il y a beaucoup de thèmes comme ça qui vont ressortir si on en étudie un de chaque euh, pendant l'examen vous vous rappellerez et je pense que ça sortira voilà, plus naturellement. Tout à et fait. Euh, ouais, la conversation sera aussi plus naturelle avec Bien le sûr. professeur, Oui, oui, oui, exactement, exactement. Et également, alors voilà, donc on a les élèves qui passent des examens et je pense que ça nous arrive à tous, de temps en temps, des motivations. On ne voit plus, voilà, on, on a l'impression qu'on qu n'avance plus, oui. euh, qu'on n'arrive plus à, à, à apprendre de nouvelles choses. Oui. Et on est démotivé, on a envie d'arrêter, on est oui. troublé. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces élèves Alors, par exemple, euh, je pense que le plus important quand on étudie une langue, c'est de comprendre pourquoi on l'étudie. Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'aller en France Est-ce que c'est pour le travail Est-ce que c'est parce qu'on est passionné, etc. Euh, essayez de trouver pourquoi vous étudiez le français. Euh, si vous trouvez cet objectif, par exemple, j'ai envie de parler avec des Français. J'ai envie de me faire des amis. Et oui. à continuer, voilà, euh, continuer par exemple à faire des conversations. Essayez de discuter avec beaucoup de Français. Recopier, voilà, imiter la manière que les Français ont de parler. Mmh. Euh, voilà. Si c'est pour le travail, essayez de trouver euh, des expressions en français pour le travail, des, voilà, des sujets. Euh, exemple de des articles de, de presse sur le travail que vous faites, le tout en français. L'important c'est voilà, de trouver en quoi le français c'est amusant, pourquoi est-ce que vous aimez étudier le français. En retrouvant ça, je pense qu'on peut voilà, oui. retrouver la motivation. Tout à fait, de toute mmh. façon la clé je pense de la réussite c'est la motivation. Mmh. Donc quand on est démotivé, mmh. il faut avant tout chercher à se remotiver. Mmh. C'est ça le plus important, parce qu'avec ah. la motivation, on peut faire beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà, on sent que tu es passionnée quand tu en <rire> parles. Voilà. Euh, Est-ce que oui. tu pourrais nous dire un peu ce que, ce que tes élèves représentent pour toi C'est une question difficile. Oui. <rire> très intéressante. Oui. Alors, euh, j'aime vraiment beaucoup mes élèves. Euh, je suis à Ensemble en français depuis. Euh, depuis quelques mois seulement, euh, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes très différentes, euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, euh, au niveau du, du japonais, euh, au niveau du, au niveau du, du français, euh, par exemple au niveau de euh, la motivation, pourquoi est-ce qu'ils étudient le français. Il y a vraiment beaucoup de choses très différentes. La première chose c'est que voilà, c'est toujours passionnant d'avoir une personne en face de soi et de discuter avec elle et de lui apprendre des choses qu'elle souhaite euh, étudier euh, par exemple le travail il y a des personnes aussi qui vivent en France qui ont besoin de vocabulaire pour parler avec leurs voisins euh, parler euh, dans les magasins parler avec euh, l'école de leurs enfants, etc. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment un grand grand plaisir de discuter euh, de connaître la personne, de lui apprendre des choses, euh, les choses qu'elle veut savoir et un peu plus, euh, si possible, voilà, apporter des informations euh, complémentaires sur la culture française par exemple, bien sûr. Et le français et euh, voilà. De manière générale, oui, je voilà, c'est toujours vraiment, c'est très très passionnant. Voilà. <rire> fait, hein, je pense que même plus que voilà, bien sûr, ce sont ce... Ces personnes à qui on nous fait étudier le français, ce sont avant tout nos élèves, mmh. mais il y a une vraie relation qui se crée et, euh, et je pense que ça dépasse un petit peu ce lien-là. Exactement, oui oui oui. Très bien. Alors, est-ce que tu as un petit mot justement pour tes élèves qui te regardent Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose <rire> <rire> eh bien, j'espère que vous appréciez euh, mes cours. Si jamais vous avez euh, des demandes, si jamais euh, il y a des choses que vous souhaitez étudier, des choses que vous souhaitez apprendre euh, sur la France, n'hésitez ben, pas à me demander. C'est toujours avec grand, grand plaisir. <rire> Très bien. bien Merci, Marine. Cette, euh, cet épisode se termine tout doucement, mais j'ai une dernière question pour toi. Euh, voilà, toi qui a, beaucoup, qui a étudié le latin et qui aime beaucoup jouer avec les mots, oui. est-ce que tu as une expression française que tu affectionnes particulièrement Alors, mon expression préférée n'est pas d'origine française mm -hmm. mais d'origine arabe. Euh, alors, est-ce que tu vas la connaître Vanessa mmh, <rire> Alors, je donne une date aux pauvres pour en goûter la vraie saveur. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu sais ça non. <rire> Je peux imaginer. Alors oui, la date, en effet, donc c'est un. c'est pas un fruit, mais ça vient en effet de, des pays euh, arabes. Mm -hmm. donc, je donne. Je donne à D'accord Donc ça signifie que pour goûter le goût de quelque chose, pour connaître le goût d'un fruit, le goût euh, d'un aliment, on ne le mange pas soi-même on le donne à quelqu'un. Et en donnant à quelqu'un, cette personne euh, sera très heureuse, surtout si c'est une personne qui a, qui a des problèmes, qui n'est pas très riche, par exemple. Donc, si on donne quelque chose à quelqu'un de pauvre, on, on voit le bonheur sur le visage de cette personne. On voit la joie qu'elle a de recevoir. Et cette joie-là, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien de plus important que la joie de quelqu'un qui reçoit quelque chose. C'est joli, n'est-ce pas <rire> Ça te représente bien, je pense. <rire> je suis contente. Bon, et eh bien, merci beaucoup, Marine. Ça a vraiment été un plaisir, une fois de plus, de te recevoir. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de te recevoir à nouveau. J'espère aussi. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour nous avoir regardés aujourd'hui. Et puis nous vous souhaitons une fois de plus une très très bonne journée. N'hésitez pas euh, à réserver des cours avec Marine si vous le désirez. Et, euh, et bien à très bientôt. Et Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. One Point France-Lesson こちらのコーナーを担当し 何をやっても やフェ rien ne to なん 2つの表現で構成 イがそして 3 f a て と活用します。ああ、もう何をやっても無駄だな。 無料メールレッスンでたくさん紹介さ この 番組内でご紹介させていただき 素敵な週末をお過ごしください。